Salut, j'espère que tu vas bien, je te retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du jour où j'ai gagné au loto et je vais en profiter pour te faire découvrir un petit peu, si tu ne la connais pas déjà, la ville de Marbella en Espagne. pas si tu as déjà joué à ce jeu qui consiste en fait à imaginer ce que serait ta vie si tu gagnais au loto ou à l'euro million Mais en tout cas quand, quand je jouais à ça, je me souviens que le premier truc qui me venait c'était que si je gagnais beaucoup d'argent Ce que je voulais faire c'était faire des voyages, je voulais voyager beaucoup et partout Et avec le recul je me suis rendu compte que c'était juste une putain d'excuse. Il n'y avait pas besoin de gagner au loto ou à l'euro million pour commencer à voyager Le premier truc qu'il fallait dépasser c'était surtout la peur de voyager tout seul la peur de se mettre en danger. On vit dans une ère où les voyages low cost sont légion, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui proposent des vols à des prix très attractifs. Et Il peut être finalement très facile de mettre en place des voyages sur des week-ends, sur des moitiés de semaine ou même plus longtemps pour des prix vraiment dérisoires. Ce que j'ai envie de soulever un peu avec la vidéo, c'est que moi à l'époque, voilà, c'était une excuse. J'avais juste peur de voyager tout seul. Ça me paralysait. J'imaginais qu'il pouvait m'arriver n'importe quoi à l'étranger, que j'allais me retrouver comme un con à vivre des situations que je maîtriserais pas, et je m'en sentais juste pas capable. Ouais, J'étais parti pour te faire la vidéo en marchant le long de la plage, mais je pense que je vais pas tenir le coup. Et la vidéo d'aujourd'hui, elle sert un peu à ça. Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà dit, un jour, quand j'aurai beaucoup d'argent, ou si je gagne au loto je ferai ceci, je ferai cela est-ce qu'au fond, c'est pas juste des excuses pour pas le faire Est-ce que tu n'as pas juste peur de prendre le risque Qu'est-ce qui te retient Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action Est-ce que c'est vraiment l'argent le véritable problème C'est souvent super facile de se trouver des excuses pour pas réaliser nos rêves et c'est vrai que l'argent, malheureusement, est une des excuses qui revient peut-être le plus souvent avec « j'ai pas assez de temps, je suis trop jeune, je suis trop vieux ». Si tu t'en sens capable, j'ai un petit exercice pour toi, il te suffit de prendre un papier et un stylo, donc normalement tu devrais trouver ça chez toi. Et de noter, noir sur ton plus grand rêve si tu devais mourir dans six mois dans un an qu'est ce que tu vraiment regretterais de ne pas avoir accompli avant de mourir et une fois que tu as noté ton plus grand rêve la chose qui te tient le plus à cœur, tu vas essayer de noter ce qui aujourd'hui t'empêche d'y arriver qu'est ce qui bloque qu'est ce qui freine Et ce que je vais t'inviter à faire dans cet exercice c'est à essayer de le faire de la manière la plus transparente possible avec toi même parce qu'avec ce que je viens de te partager si le premier frein c'est l'argent tu vas pas pouvoir te mentir bien longtemps si tu te rends compte qu'en fait c'est pas l'argent le problème. Tu vas essayer de regarder ça avec la plus grande transparence et essayer de voir si vraiment le frein que tu as noté est un véritable frein ou juste une peur déguisée. Et une fois que tu auras véritablement identifié ce frein, ça te permettra de passer à la deuxième étape à savoir essayer de trouver des moyens, des leviers pour le dépasser. Je suis personnellement un grand rêveur et je me suis rendu compte que la limite de ce comportement, de cette attitude, c'était que souvent on passait son temps à rêver et pas trop de temps à agir. Et malheureusement, réaliser ses rêves, bah, ça demande de réaliser, donc de passer à l'action, de se bouger le cul, quoi. Il m'arrive maintenant régulièrement de voyager tout seul et je m'en porte plutôt très bien. L'année dernière, armé d'un sac à dos, je suis parti passer trois semaines au Pérou, ce qui aurait été complètement inimaginable il y a quelques années de ça. Je te mets d'ailleurs une vidéo qui s'affiche là-haut de mon voyage. Il y a des trucs très cons, comme par exemple aller boire un verre tout seul dans un bar ou dîner seul au restaurant. Ça fait partie des choses que moi, je détestais parce que ça me faisait peur, ça me mettait mal à l'aise, ça me mettait dans une situation, une position inconfortable, on va dire. Ça peut être un bon exercice pour toi, si jamais c'est ton cas, si tu te reconnais dans mon discours, euh, c'est d'aller affronter certaines de tes petites peurs comme ça anodines euh, En te plaçant tout simplement dans la situation Et en acceptant de ne pas être confortable En accueillant, en acceptant que bon ok Là en fait je ne suis pas du tout confortable avec l'idée de boire un verre tout seul au restaurant Je sens que je transpire, je sens que j'ai les mains moises, Je sens que j'ai la gorge sèche Tous ces symptômes hein, de, du malaise euh, Mais de les accepter, de les accueillir, de savoir que c'est normal le meilleur moyen de dépasser une peur, c'est de s'y confronter. Bon, je suis en train de me diriger vers un bar que j'ai repéré hier. Je suppose que le cocktail doit être à 17 ou 18 euros vu comment le cadre est magnifique. Mais bon, on va quand même aller jeter un coup d'œil. Je t'amène avec moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, bah faut pas hésiter à mettre un petit pouce bleu. Je vais sauter de mon perchoir. faut mettre un petit pouce bleu. faut t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je propose environ une vidéo par semaine sur des thématiques telles que la motivation, le développement personnel et également la spiritualité de manière assez décontractée. Tu peux obtenir gratuitement ton guide de la confiance en soi, c'est un lien dans la description, c'est un livre que j'ai écrit qui fait 30 pages et qui te donne tout un tas de conseils pour reprendre ta vie en main. Je crois que la véritable liberté, elle ne viendra pas le jour où je gagnerai au loto ou à l'euro million. Elle viendra du jour où j'aurai dépassé la plupart de mes peurs et c'est peut-être un peu la même chose pour toi. Et tu es peut-être même frustré de voir qu'il te reste encore plein de blocages, plein de limitations. Rassure-toi, c'est normal. L'important c'est d'être bienveillant avec soi-même, d'avancer à son rythme et de ne pas hésiter non plus à essayer différents outils pour passer à la vitesse supérieure. J'ai eu beaucoup de plaisir à te tourner cette vidéo, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à très bientôt. Salut Je te l'ai dit, ton idée de pique-nique c'était de la merde ne me parle pas comme ça, la dernière fois je te l'ai dit, tu m'as fait pleurer, putain c'est de la merde un pique-nique, putain tu vois pas que la marée monte, on va se faire envahir d'eau là, c'est une idée à la con, je te l'avais dit. Tu me fais chier Francis, tu me fais chier. Oui, je peux pas. C'est moi j'adore les pique-niques, ma mère elle en faisait quand on était petite et elle aimait bien qu'on se mette juste à côté de l'eau. Arrête d'avoir cette putain de lubie du pique-nique, arrête.